Voilà on arrive, regardez ce que j'ai trouvé pour un pour pour euro, pour un euro les de, qui de, de tout hein, les, les, les patates, les, les, les... voilà. Donc voilà, donc, euh, on va reprendre la route, ouais, c on en voit beaucoup hein, ça c'est 1000 euros, 1150 euros. Euh, c'est pratique parce que si vous voulez tracer, vous pouvez mettre les jerrycans, les, hein, les boîtes fermées, les fermées, de la poussière, et ça, ça c'est justement à propos de poussière, ça peut bouffer de la poussière. Euh, ça roule quoi, ça roule, ça roule. Regardez, elle a fait combien de fois le tour du monde Quatre fois Trois fois Trois fois le tour du monde mais euh, Toujours, euh, voilà quoi, toujours euh, d'attaque. Bon, voilà, alors, euh, on, va aller, on va cuisiner. C'est ce qu'il y a de mieux, les hein, légumes que tu fais chaud. Allez, à plus